Premier tournage Vidéo de l'année les amis, j'espère que vous passez un bon début d'année On va commencer par une prise en main, un déballage d'une nouvelle montre connectée La Skagen Gen 6 Oui, étroitement liée à la Fossil Gen 6 Parce que vous allez le voir, je vous proposerai aussi une vidéo comparative à l'intérieur, il y a tout comme la Fossil Gen 6 Avec un design un peu plus épuré, un design différent Comme annoncé dans l'onglet Communauté de la chaîne J'ai beaucoup beaucoup de montres connectées à tester hein, Notamment des montres cardio GPS, il y a eu des grosses sorties Donc je devrais reprendre un rythme de 2 à 3 Vidéos par semaine. Allez, place au déballage! Quand je vous dis que cette montre est étroitement liée à la Fossigen 6, c'est parce que Skagen est une marque du groupe Fossil. On va le voir ensemble, les amis, il y a différentes couleurs pour cette montre. Hop! C'est une montre très belle. Très sympa qui rappelle euh, l'édition précédente j'avais vu l'édition précédente la skygen euh, gen 3 voilà elle est assez assez stylish hein. elle est assez jolie on va la mettre au poignet pour voir ce que ça donne on retrouve un bracelet en silicone le cadran est assez petit on va parler du design juste après c'est un cadran de 41 mm le bracelet a une consonance cuir de ce côté et silicone de l'autre on retrouve à l'arrière un arrière semblable à la Fossil gen 6 avec du coup des de recharge rapide oui on aura aussi la recharge rapide sur cette montre on va la brancher pour la réveiller et c'est parti comme sur la Fossil gen 6 on est sur une montre pure Wear OS en gros vraiment on, bah, je vous ferai la vidéo comparatif mais c'est comme une Fossil gen 6 hein, avec on va parler des caractéristiques techniques avec bien entendu un design un petit peu différent je vais la configurer sur mon téléphone via l'application Wear OS mais là on va commencer par parler de son design et de ses caractéristiques techniques maintenant Je vous le disais, on a une montre assez compacte hein, au niveau du cadran, parce qu'on est sur un cadran de 41 mm en acier inoxydable. Cette Skagen Falster Gen 6 inclura un écran de 1,28 pouces, AMOLED 416 par 416 pixels. Le bracelet est un bracelet interchangeable, bien entendu, quick release de 20 mm. On est sur une montre plutôt lifestyle. Hein. Je la trouve plus minimaliste qu'une Fossil Gen 6 et je suis sûr que ce design peut plaire à beaucoup d'entre vous. Notamment aussi parce qu'on est sur le même ordre de prix. Elle est disponible à 295 euros. Pour ce qu'il y a à l'intérieur, je vous le disais, on est proche d'une Fossil Gen 6 parce que cette montre va tourner avec le Snapdragon Wear 4100, le dernier processeur. Snapdragon pour les montres connectées. Elle sera donc compatible Wear OS 3, mais comme sur la Fossil Gen 6, il faudra attendre bah voilà, la fin de ce premier trimestre 2022 pour pouvoir avoir Wear OS 3 sur les fossiles et cette Skagen. Elle inclura aussi la fast charge, la recharge rapide comme sur la Fossil Gen 6 avec un temps de charge en une demi-heure de 0 à 80%. Bien entendu, cette montre aura tout d'une montre connectée smart car elle tourne sur Wear OS, elle aura bien entendu un haut-parleur, un microphone, bref la possibilité de répondre aux SMS et aux appels si votre mobile est un mobile Android. Et vous aurez bien entendu tous les capteurs de santé qu'on retrouve aussi sur la Fossil, accéléromètre altimètre, capteur de mur en Ambiante, boussole, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, capteur de SPO2. Pour finir, au niveau du design, elle sera composée de deux boutons poussoirs, un haut et en bas, et un bouton au milieu, rotatif, pour pouvoir naviguer dans la montre. Pour finir cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour de ce qu'il y a dans la montre. Vous allez voir, pour l'instant, il n'y a pas le Wear OS 3 et on est sur l'ancienne version de Wear OS 2. Mais regardons ensemble quand même à quoi ça ressemble. Regardons du coup le tour du propriétaire, on va pouvoir swiper, hein. c'est du Wear OS l'ancien, swiper de haut en bas pour aller sur les raccourcis, de bas en haut pour voir les notifications puis, de droite à gauche, il va falloir que je synchronise tous mes comptes Google Fit, etc. Mais on aura le sommeil, etc., etc. On voit Alexa. Euh, Alexa a été annoncé fin en décembre euh, qu'elle sera disponible premier trimestre 2022 sur bah, les Skagen et sur les fossiles. Lorsque je vais appuyer après sur le bouton ici, je vais avoir mon menu. Et je vais pouvoir, du coup, tourner comme ça pour Allez voir tout ce qu'il y a sur mon menu Vous le savez, cette disposition de menu Moi, c'est pas du tout ce que j'aime euh, C'est l'ancien Wear OS Heureusement qu'on on va s'attendre à du Wear OS 3 Je pense vraiment les amis que je vais vous faire un comparatif avec la fossile Gen 6, pour être sûr de voir les différences au niveau du design, je l'ai là-bas. Et je pense vraiment que mon test de la Skagen Palster Gen 6 sortira lorsqu'il y aura le Wear OS 3. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que euh, vaut mieux que je vous, vu que je vous ai déjà sorti le test de la Gen 6 sans Wear OS 3, ça pourra vous comparer du coup avec Wear OS 3 dans quelques mois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite... On va avoir le bouton du haut pour accéder du coup hop, à Google Fit. Mais comme je vous disais, il faut que je connecte tout ça. Et le bouton du bas pour lancer soit le NFC, soit un raccourci, etc. C'est etc. donc une montre assez jolie avec le design iconique de cette marque. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire comme je vous le disais. On va reparler de cette montre très prochainement du coup en la comparant avec la Fossil. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez bien son design. Et je ferai le test complet avec le Wear OS 3, je pense. Et bien entendu, une fois que toutes les montres seront passées sur Wear OS 3, TicWatch, Fossil, Skagen, etc. etc. pourquoi pas la Pixel Watch aussi qui ne devrait pas tarder. On fera un petit comparatif de la meilleure montre 2022 Wear OS 3. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié les nouvelles vidéos 2022. Prenez soin de vous. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.